La vie, elle, elle tient à cause des polarités. Le soleil se lève, le soleil se couche, la lune se lève, la lune se couche, la vague, elle, elle monte, elle tombe. J'inspire, j'expire. C'est les polarités qui tiennent la vie. C'est l'expression de la vie. Donc la vie s'exprime à travers les expansions, à travers les contractions, à travers le changement. La vie, le moment que ça n'existe pas, pas de changement. Et des fois, je vais partager certaines situations puis je vais dire c'est temporaire. Puis le monde va dire, comment qu'on fait pour être sûr que c'est temporaire? c'est une grande vérité, la gang. C'est ça qu'on cultive notre esprit. On n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça de nos parents. Il n'y a rien qui ne change pas. Tout est en mouvement, constamment. La loi de l'impermanence, c'est ça que le Bouddha s'est fendu pour venir nous faire comprendre ça. Il n'y a rien qui ne change pas. Les pires catastrophes, le deuil, la peine, la colère, la joie, l'amour, la clarté, le brouillard. Il n'y a rien qui ne change pas, la gang. Tout est changement. Tout est mouvement.